Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo News. Nous espérons que vous passez un bon moment sur Halo Infinite avant la fin d'année, en campagne ou en multijoueur. Et de ce côté-là, Halo Infinite a bien décidé de se faire une petite place dans votre emploi du temps en vous proposant un nouvel événement. Nommé Winter Contingency en référence au protocole d'urgence employé dans Halo Reach lorsque les Covenants attaquent la planète. Il vous offrira la possibilité de débloquer quelques nouveaux éléments d'armure ou skin pour votre Spartan, ainsi que des arrière-plans de plaques nominatives ou des plaques nominatives en elles-mêmes. Cet événement se présente d'une autre façon par rapport au précédent, Tenroy. Ici, il n'y aura pas de playlist spéciale pour débloquer les éléments, il faudra juste jouer. Vous débloquez un élément de la liste en jouant seulement une partie par jour. Pour autant, s'il n'y a pas de nouvelles playlists, vous pourrez jouer sur plusieurs nouvelles playlists introduites récemment à Halo Infinite. Jusqu'à il y a peu, il était impossible de choisir séparément nos modes de jeu et certains étaient totalement absents. À présent, vous pourrez retrouver le mode SWAT, le mode chacun pour soi dans des playlists indépendantes, tout comme le mode assassin qui est maintenant séparé des autres modes de jeu, ce qui devrait améliorer votre expérience multijoueur. Amusez-vous bien sur Halo Infinite, on se retrouve très vite pour parler d'Halo. Passez de bonnes fêtes, salut à tous